Bonjour à toutes, alors aujourd'hui nous allons voir comment et eh bien euh, faire soi-même son gel pailleté et donc là je vais utiliser des petites paillettes comme ça que vous retrouvez sur le site alors j'en ai quasiment plus hein, donc si vous êtes intéressé par ces paillettes là euh, n'hésitez pas à les voir rapidement euh, j'en rentrerai peut-être de nouveau ou peut-être pas je, je suis pas sûre encore mais en tout cas euh, voilà j'aime beaucoup ces, ces petites paillettes multicolores là on voit pas bien mais vous verrez euh, quand je vous montrerai de près euh, comment euh, donc faire votre gel pailleté que, que c'est vraiment sympa mais si vous avez d'autres paillettes chez vous ça peut très très très bien fonctionner aussi donc on voit ça tout de suite ensemble voilà donc on se retrouve pour justement faire notre gel pailleté alors là j'ai utilisé une petite pierre où j'ai mis donc du film cellophane par-dessus, hein, du film transparent. Euh, voilà, c'était juste pour que vous voyez bien, parce que là, je me suis dit, vous allez rien voir. Donc, j'ai mis la petite pierre en fond. Donc, je vais utiliser le gel, donc ma, ma base, ma base clear, ma base épaisse clear, que je vais venir donc appliquer. Donc, vous voyez, elle est un petit peu épaisse, hein. J'ai donc voilà donc j'ai préparé mes ongles, voilà, j'ai légèrement dépoli la surface, j'ai repoussé les cuticules. Donc, avec simplement un repousse cuticule en métal, j'ai voilà, je suis passée comme ça sur mes ongles pour repousser les cuticules. Alors, je repasse un petit coup, hein. et après, donc il va falloir bien sûr passer le cleaner. Pour, euh, pour préparer la surface, mais là on est à notre petit gel donc je vais prendre les paillettes, là vous les voyez peut-être mieux je vais vous faire une petite mise au point dessus j'ai un peu de mal à vous montrer les paillettes, il y a un effet multicolore Ça, on ne voit pas du tout en fait c'est vraiment dommage, bon c'est pas grave on va prendre, on va l'ouvrir on peut prendre par exemple notre repousse cuticule et venir placer quelques paillettes j'en ai mis quand même pas mal hein. voilà, je vais le prendre de l'autre côté et je vais voilà venir le mélanger alors bien sûr là j'ai pas assez de gel comparé aux paillettes donc ce que je vais faire je vais remettre du gel alors faites bien attention de ne pas le mettre directement sur les paillettes puisque sinon et eh bien vous aurez <rire> Plein de paillettes sur votre pinceau et ça pour les enlever après c'est galère donc je le pose juste à côté. On peut même, voilà, imaginer faire glisser un peu de gel. Alors moi il est, il, il a déjà bien servi, hein. <rire> donc il sera bientôt vide. Donc ça, c'est un gel de base. Il va vous permettre de faire à la fois euh, un gel de base pour du semi-permanent, pour un gainage sang naturel, pour le gel, pour l'acrygel. Il sert vraiment... Euh, voilà, il est hyper, hyper, hyper euh, polyvalent comme, euh, comme produit. Donc euh, voilà, c'est vraiment top, top, top. Moi, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je mélange avec mes petites paillettes. Vous voyez, hein, c'est très très très simple. On fait ça très rapidement. Alors, je vais prendre un tout petit pinceau pour l'appliquer, pour être sûr que je l'applique vraiment bien. Je vais utiliser donc mon cleaner pour, euh, pour préparer mes ongles. Et là, en fait, vu que c'est le gel de base qu'on va utiliser, eh bien, on n'aura pas besoin de mettre autre chose. C'est-à-dire que là, c'est juste notre ongle qu'on a dépoli. Je prends un tout petit pinceau alors c'est pas du tout normalement un pinceau fait pour ça mais bon ça va fonctionner aussi alors je vous le rapproche un petit peu Donc là ça va être assez épais, hein. donc faites bien attention de ne pas en mettre de trop. On va vraiment d'abord poser les paillettes et puis ensuite on va les répartir. Alors là c'est quand même des paillettes assez épaisses, mais on peut très bien imaginer de le faire avec des paillettes plus fines aussi. On pourrait même imaginer de le faire avec des pigments, voilà. Donc laissez parler votre imagination. On va aller sur les côtés, donc voilà, moi les, les filles qui me disent, ah oh, j'ai pas de gel pailleté, et eh ben je leur donne cette petite astuce, ça permet de ne pas utiliser de vernis pailleté et donc du coup qui ne tiendrait pas et donc euh, d'avoir vraiment quelque chose qui est très sympa alors c'est vraiment dommage que vous ne voyez pas l'effet que ça donne parce que ça ressort tout gris mais en vrai il euh, y a énormément de paillettes multicolores c'est vraiment dommage il faudra que je vous fasse une, une photo après à la lumière ouais, on va pouvoir encore s'approcher un petit peu on pousse un petit peu la matière Voilà, et donc on va catalyser comme cela. Voilà donc j'ai catalysé mon ongle pendant environ 2-3 minutes et maintenant donc je vais appliquer la finition donc le top coat shiny sur toute la surface. et je vais à nouveau catalyser alors je ne sais pas si à la lumière on voit mieux pas non plus c'est tellement dommage que vous ne voyez pas l'effet que ça donne en fait voilà il faut euh, que je sois hors euh, mise au point pour que vous voyez en fait l'effet que ça donne mais voilà je, là, il je, n'y euh, a pas du tout de mise au point qui est faite mais vous voyez à quel point ça brille et quand je suis au niveau de la mise au point, ça paraît tout gris c'est vraiment dommage parce qu'en vrai c'est magnifique donc euh, voilà là je catalyse comme ça et ce sera déjà fini il n'y a pas besoin d'utiliser le, euh, le, le, euh, le cleaner par dessus puisqu'en fait c'est une finition euh, qui va être directement euh, et bien, sèche au toucher et qui restera ultra brillante donc je vais catalyser tout ça et je vous montre avec peut-être une meilleure lumière ce que ça donne je suis obligée d'enlever la mise au point pour que vous voyez à quel point c'est brillant en fait dès que je reviens sur la mise au point ça semble gris mais en vrai c'est juste magnifique voilà. des paillettes là vous voyez mieux malheureusement hors mise au point Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que je vous propose des vidéos d'initiation gratuites juste sous cette vidéo. A très bientôt